Salut tout le monde, bienvenue à Winman, vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman, ainsi que les abonnés sur Instagram qui ont choisi la prochaine vidéo grâce à ma story. Et le grand gagnant cette semaine, le BC Sweet Scone de Purlen. BC Sweet Scone de Purlen. Vidéo euh, avec beaucoup d'attitude. Euh. Presque de l'agressivité, euh, j'ai essayé le BC Conk la semaine dernière. Là, vous allez me dire, il n'est pas bon. Euh, la qualité, écoutez, on connaît euh, la marque Purlin. On a déjà essayé le Platinum Cake. Ici, c'est le Platinum Cake de Purlin. Il y a quelques semaines, Women avait très apprécié le Platinum Cake avec un 15,5% de THC. Quand même régulier, comme taux THC, pas trop élevé, mais tellement efficace. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le buzz. Je vais pas vous renvoyer voir la vidéo du Platinum Cake en cas que vous ne reveniez pas. Que vous ne reveniriez pas. Reveniriez pas. Écoute, je recommencerai pas la vidéo. Ça va près 70 fois que je recommence. Real shit, real talk. On va réouvrir ensemble, tranquillement, devant la caméra, un Platinum Key. Oh, là, on se demande où est-ce qu'on s'en va. Oh, seulement on se demande où est-ce qu'on s'en va. Ben, moi aussi. Ben, moi aussi. Parce que là, je commence à être tanné de se faire écœurer, là. Ben tanné. On se fait écœurer que le site de la SQDC. On se fait écœurer avec les compagnies comme Dubon Select qui nous donnent des, des Girl Scout Cookies, des, des Gorilla Glue qui ont... Qui ont sinon, non, non, c'est pas vrai. Mais tu veux-tu rire encore plus? Rire parce qu'on se fait niaiser, man. Hey on se fait manger la laine sur le dos. On n'est pas le magasin de veste de laine. Vous voudrez peut-être dire ça à pure laine? OK, OK. OK. ou ceux si tu t'en vas le gros? Correct. Correct. Vous savez, euh, Ça, c'est le Platinum Cake, on le connaît. On le connaît. Frustré! Plus que ça! En tabarnak! En colis! Platinum Cake. Ben, sois attentif, y'a pas de tour de magie, y'a pas de reculage, y aura pas de montage. OK? Sois attentif. Dis-moi ton opinion. Non, non, non, je le sais. Je le sais, ton opinion. C'est pas grave. C'est ça, ton opinion, man. C'est pas grave. OK, Platinum Cake. Je rouvre l'enveloppe! Il a pas de montage. Il a pas de montage. Je suis avec vous. Bah, bah, bah. OK, Platinum. On connaît ça, le Platinum Cake. On connaît le Platinum Cake, man, OK? Mais tu connais Winman aussi, là, hein? Il n'y a pas juste le Platinum Cake que tu connais de Windman Parce que si c'est le premier vidéo que tu écoutes, écoutes de Windman le gros, là, va en écouter une coupe, là, pour faire une moyenne, un peu, hein? Une moyenne des vidéos, parce ben, que ça bouge pas mal, les vidéos de OK? Platinum Cake, pas de taux de magie, pas de montage. Où c'est que tu t'en vas avec ça, le gros? Où c'est que tu t'en vas avec ça, le gros? Où c'est que tu t'en vas? Purlaine, marche pas, là! Marche pas! OK? Ah, j'ai goût de viral à l'envers, man. J'ai le goût de le cristiller au bout de mes bras, ok check ça, check ça, check ça. OK? Place le cake. OK? OK. OK. OK. bon, bon. Ne plus. Fini. OK? Jusque-là, ça va bien. Je pense que t'as très bien vu qu'il n'y avait pas grand-chose à voir finalement. Hein? T'es-tu capable de me dire, toi, ce que je viens de te montrer? Qu'est-ce que tu veux dire, Winman? Je comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que je viens de te montrer? Ben, juste Tu nous as montré le Platinum Cake. T'as ouvert l'enveloppe devant la caméra. Je fais pas de taux de magie. Je fais pas de taux de magie. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est quoi tu dis là, Winman? C'est gassant là. Le Platinum Cake, c'est réglé. BC Sweet On va fait la même affaire. T'es-tu capable de deviner ce qui arrive, toi là? Es-tu capable de voir dans l'avenir à partir de maintenant? Platinum cake. Ok, ok, ok. Tu veux savoir sais combien ça coûte? 24,90. Euh, terpène dominante. Terpène dominante, myrcène. Alright, cool, cool. Euh, Bien intéressant, Myrcène. Euh, terpinolène ensuite. Euh, Cariophyllène. Alright, alright. Euh, arôme naturel, sucré, fruité, moufette. Regarde, je, je, je t'en souviens même pas ce que je viens de te dire, man. Pourquoi je te dis ça? T'es pas attentif? Ouais, t'es attentif. Tu veux, je veux je l'ouvre, hein? Tu veux qu'on arrive au but. Man! Je vais virer fou. Alors, je te dis, je te dis, là, je veux vraiment pas que tu quittes ça des yeux, le gros, OK? Là, arrête de me regarder! Regarde ça ici, le gros! Je te demande de regarder, bro, bro, bro! juste être sûr que mon taux de magie fonctionne! <rire> OK! Le moment, c'est là, là! Oh my god! Non, je te jure, bro! OK, tu le vois dessus, le gros, là? Le gros! Le gros! Le gros! Le gros! Le gros! Le gros! Le gros! Le gros! Qu'est-ce que tu fais, man? Pourquoi tu mis ça? T'as mis un beau védo, man! T'as mis une pochette d'humidité! T'en mets-tu ou t'en mets pas? Non non non non, non t'en mets tout t'en mets pas le gros je sors le gros bah ben, si t'en mets c'est fini le gros c'est fini non non t'en mets tout t'en mets pas le gros non le gros le gros ouais là voilà. t'es pas t'es pas capable de me le donner d'un mains avec un enveloppe de plastique dans ma main man t'es pas capable pourquoi t'es pas capable pourquoi que les compagnies médicinales ils font ça pourquoi t'es pas capable de me le donner dans mes mains dans une enveloppe man c'est quoi votre idée tête? Hey! Hey! Platinum Cake, y'en a pas! PPC Swisscom, y en a! C'est quoi tu fais, man? C'est quoi? Faut que tu écrives là, là, faut que tu consacres, y'a y une pochette d'humidité, là! Moi j'en veux pas de pochette d'humidité! J'en veux pas de pochette d'humidité dans mon cannabis! J'en achète pas de ça! De moi mon enveloppe dans mes mains! C'est quoi tu comprends pas? C'est quoi, tu comprends pas? Je vais l'utiliser, j'en veux! Mais je vais le fumer assez vite que je l'utiliserai pas. Mais si j'en ai vraiment besoin, je vais le laisser dedans 24 heures, 12 heures. Hey, hey, hey! C'est quoi vous faites? Vous comprenez absolument rien! Pourquoi que les compagnies mettent ça là-dedans et nous donnent la main, le médicinal? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Broken Coast, ils en mettent pas de pochette dans leur cannabis? Hein? Tout le monde ne sait Broken Coast America Compagnie. Il y a jamais personne qui s'est destiné là-dessus. Pourquoi ils en mettent pas, eux autres? Pourquoi vous n'en mettez? et surtout, surtout, pourquoi t'en mets pas pis t'en mets? Bro! Bro, bro, bro, bro! Tu me fais virer fou, bro! Tu m'y es su! Non, écoute, bien, là, faut que tu prêtes, fais ton choix, là. T'en mets ou t'en mets pas? Non, écoute, ben, tu ça c'est vraiment pas correct, là. Moi, j'ai acheté ça les yeux fermés. Pure laine. Eux autres sont intelligents. Ils mettent pas de pochette d'humidité à l'intérieur. Ah, ben, Chris, y'en a dans l'autre variété. Puis on sait que Purlaine ont quatre, quatre produits. Il y a le Meno-Mosa, meno puis un Gelato. Il y en a-tu il n'y en a pas? Comment tu veux le deviner? C'est quoi ça? C'est pas acceptable, ça, man. Hey, la même compagnie, j'en mets, mets, même marque. J'en mets, j'en mets pas, j'en mets, j'en mets pas. C'est des malades, ce colis? C'est des malades, man des malades! C'est des malades! C'est bien sûr ou quoi, là? Je les ai achetés à la même journée! C'est quoi? Ils, ils ont changé de décision en, en, entre temps? Hey, vous êtes pas capables, là? mettez nous ça là-dedans! Les compagnies médicales, ils font! Ils font, man! Ils font! Broken Co ils n'en mettent pas! Pourquoi vous en mettez? C'est quoi? C'est quoi vous faites, man? C'est quoi vous faites? Ah. C'est un petit peu plus fort euh, en THC euh, que le Platinum Cake. Euh, le BC Sweet Camp, là, on peut avoir ça là, entre 16 et 21. Euh, Platinum Cake, j'avais eu 15.5. Bien déçu, bien déçu de Pure Bien déçu de Pure euh, Est-ce qu'il va falloir appeler Pure Laine? Ou Rose Science Vie, qui, qui, qui distribue le cannabis de tout le monde. Je ne sais, sais pas quoi faire. Euh, Est-ce qu'on communique avec quelqu'un? Ouh, ouh, ouh, où je bois ça C'est fini pur Comprends-tu? vois Vous me le direz vous autres. Ah y en ont plus. Ah oh, y en ont mis. Man, c'est quoi ce fait J'ai jamais capoté de même man quand tu mettais une pochette d'humidité. Ben, peut-être que oui là. Mais là c'est à cause que t'en as mis pis dans l'autre t'en mets pas. Hey bro, tu niaises dessus man. Tu niaises dessus bro. Come on man. Aide-moi un peu là. Aide-moi il m'a t'aider, là. Veux-tu t'en achète du cannabis non y a une autre compagnie là. Je pense que Canara Biotech, hein, avec le gélatomine de Tribal, il y en a pas eux autres. Ils n'ont pas. Peut-être m'allez en acheter encore plus. Tu comprends pas, man? Toi, tu comprends-tu? Comprends-tu pourquoi ils en mettent dans, dans du pure laine, pis il y a d'autres laine qui en mettent pas? C'est quoi tu fais, man? C'est quoi tu fais, man? Bro. Je n'ai acheté deux trois le Platinum Cake. Il n'y avait aucune pochette d'humidité. Aucune. Ça ne marche pas, man. Ça ne marche pas, man. Si vous aimez ça, les pochettes d'humidité, mais ça dans le Platinum Cake. Ah, nous autres, Purlin, on aime ça, nous autres, les pochettes d'humidité. Non, taimes ça ou t'aimes pas ça? T'as pas de l'iceur, gros. T'as pas de l'air sur, pantoute, pantoute. C'est pas, pas, pas bien ben rassurant ton affaire, le gros. Alright, euh, Je te remonte ça de plus près. Et puis, euh... je te le montre pas, man. Je te le montre pas. Je suis frustré, man. Je suis frustré. Je suis frustré, ben, raide. Il n'y en aura pas de montage. Il n'y a aucun montage dans cette vidéo, les boys. Zéro montage. Live. Quasiment live. Là, j'aurais pris un petit break pour jaser. Euh... La bouche la, la gorge sèche, même, un taux de THC que j'ai eu, <coughs> en 16 et 21, je pensais que c'était plus que ça qu'on peut avoir. <coughs> 20.6. <coughs> Pardon, j'ai le maximum de THC avec le BC Sweet Scone. Allez voir sur mon Instagram, je vais mettre une photo là, des plus belles cotes-cotes. C'est tout des, des bouts de doigts. C'est euh, pas très positif présentement. Pas très positif. S'il y avait une pochette d'humidité dans le Platinum Cake, ça aurait été beaucoup moins pire mon attitude. Mais là, écoutez, ça fait une semaine que je pense à ça. Comment, comment, comment je vais interpréter ça? Euh, j'y vais-tu mollo? Vas-y, tu mollo, Vas t'es-tu fou, toi, man? Vas-y, tu mollo. Qu'est-ce que tu fais, mollo? Laisse faire ça, le mollo. Laisse, laisse ça pour les autres, le mollo. Hey, le goût est pas pire. Le goût est pas pire. Euh... Comme je te dis, j'en ai fumé la semaine passée. C'est un genre de euh, sweet skunk de euh, Altavi. C'est ça Sweet, sconk ou, San, sweet sconk Altavie ou Sweet de Altavi ou Sweet de San Rafael? Je pense que c'est Altavi. Euh, mélangé avec un petit peu de terreux, peut-être mélangé, si tu veux avec. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Avec mettons du euh, A-Wired Break. Je trouve que le BC Sweet Skunk de Purlane ressemble à un mélange de Sweet Conk d'Altavi mélangé avec du uh, Hawaii Heartbreak de Riff. Mm -hmm. euh, le goût sucré est là qu'un goût euh, d'agrumes je trouve. Ça, ça n'a pas été enveloppé là, euh, il y a plusieurs mois. Je vais vous dire la date d'emballage. On sait qu'il n'y a pas de date d'expiration d'indiquer sur le site. sur le, emballage. Euh, 3 mars. 3 mars quand même. Il y a eu toute mars, tout avril, ça fait deux mois. Ça fait deux mois là, que la, la pochette d'humidité est dans le contenant. Euh, je sens les granules à l'intérieur. Je sens les petites billes à l'intérieur. Euh, le beau vidéo, il est fini. Il est fini, man. C'est malade, man. Malade, man. Je, je comprends pas pourquoi il n'essaie pas de, de copier les meilleurs. Les meilleurs, c'est Broken Coast. T'as essayé, tu sais. T'as peut-être pas le budget pour. Je sais pas, man. Je sais pas là c'est pas mal. Puis en plus les nouvelles, écoute ça, écoute ça, écoute ça, les nouvelles pochettes de Boveda, là, c'est écrit bouclier terpinier, Non, faire le même, bouclier terpène. Je Pensais que toi tu parlais juste d'humidité ça. Pourquoi toi en... tu me parles de terpène, y a-tu quelqu'un qui t'a dit que t'as fait que es terpène? puis là, t'es sa défensive? C'est écrit, bouclier de terpène sur des, les, les, un peu plus grosses. Maman, ne sais pas qui t'a parlé de terpène, Hein? Bouclier de terpènes. Pense que tu y vas un peu fort. Hein? Pense que tu y vas un peu fort. C'est complètement le contraire. Non, non, non, bouclier de terpènes. Man, c'est un voleur de terpène, Un voleur de terpène, le gros. Bouclier. Complètement le contraire. C'est écrit, c'est écrit, c'est vrai. Non. Non, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, le gros. C'est écrit. T en rappelles-tu, toi, au début de la légalisation, quand Dubon nous avait sorti un 27% avec le Sensei Star? C'est écrit. Pour personne qui m'a dit, hey, je vais en racheter. Hein? Non. Non. Non. 27% Sensei Star, plus a deux ans. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas du bon céline, On n'en veut pas. On veut pas du bon. Allez, bravo à l'action d'Afria qui chute. Qui chute euh, grâce sûrement à l'achat de Tellray. Hein? La meilleure compagnie qui achète la moins bonne compagnie. On va y passer. Hein? On, on, va, on va y passer. Hein? À place de mettre notre argent là-dedans, on va peut-être mettre notre argent dans Canara Biotech. Hein? On fait ses devoirs. Je ne suis pas... un planificateur financier, BC Swisscom, de pure laine. pochette d'humidité à l'intérieur, faites attention ceux qui n'en veulent pas, euh, sauter par dessus le produit, euh, pour y avoir des mauvaises surprises si vous avez vu le Platinum Cake seulement comme vidéo. Bon, 24,90$. Euh, J'ai mis ça, Pure avec le Platinum Cake. Bon prix, 25$. Euh, je, je, vais, je vais essayer de contacter Rose Science Vie ou Pure Je ne sais plus qui comment qui, qui communiquait avec. Euh, on va essayer de voir euh, ce qu'il y en a. Euh, je ne sais pas si je vais filmer la conversation. Euh, je vais je je vous revenir avec une réponse plus claire. Um, PC Sweetskunk. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment là. C'est toujours une opinion. Euh, un petit goût là, de. Hawaii Break mélangé avec le Sweet Skunk, là, de Altavi. J'hésite. J'hésite à acheter aussi le Platinum Cake. Peut-être que maintenant, ils ont mis un Beauvédo à l'intérieur. Si c'est le cas, au moins, ils se sont ajustés. Euh, pas pour le meilleur, pour le pire. S'ils ont si peur que ça, que leur cannabis devienne trop sec à l'intérieur de la pochette, combien de fois, combien de fois qu'on le dit, copier les meilleurs, copier les meilleurs. Les pochettes d'humidité dans des enveloppes, c'est ça qu'il faut. Ils sont encore frais à l'intérieur. sont encore, il y, a de la gel, il y a encore du gel à l'intérieur. C'est pas tout granuleux, hein? Il n'a pas été utilisé deux mois! Deux mois! Il est plus bon, même y a-tu un temps maximum? C'est quoi, tu me dis? À trois mois, t'es-tu avec moi? T'es-tu sur mon bord? Parce que t'as aimé ça pas mal, toi, les pochettes d'humidité. Pis non, non, ça vole pas, il te euh, même après un mois. Il euh... y avait un abonné qui était supposé de me faire un test là-dessus. Jamais revenu avec les réponses. Je me demande même pourquoi. Il a peut-être pas eu la bonne réponse qu'il voulait avoir. Il a peut-être peut pas eu la réponse qu'il voulait avoir. Là, là, là, oubliez pas. Là, c'est important, là. Et là, là, je sais que vous êtes en train sûrement consommer du cannabis. Pas tout le monde. Mais là, rappelez-vous que je ne suis pas fâché parce qu'ils ont mis une pochette d'humidité dans un produit. Je suis fâché parce qu'ils ont mis une pochette d'humidité dans un produit et non dans les autres. Dans la même marque. Pure laine, pure laine. Ça induit les consommateurs en erreur. Moi, j'en veux pas de ça. Quand je vois la SQDC, je pas une enveloppe, j'en achète 8. Je veux pas être en tabarnak huit fois. Je veux savoir ce que j'achète. On peut même pas voir le cannabis. On peut même pas le sentir. On sait rien de ce qu'il y a là-dedans. On se fait fourrer, man. Je pense que Winman est là parce que c'est de la scie de marbre. Il y a plein d'erreurs sur le site de la SQDC c'est plein d'erreurs les les produits sont en double tu vas de page en page les produits sont dédoublés ils corrigent pas le pinko de raphaël le pot est pas bleu il est encore blanc il est pas à jour les on cherche les nouveaux produits on fait page par page les nouveaux produits ils nous apparaissent pas c'est encore des produits en double puis en double c'est pourri c'est' SQDC. fait deux ans et demi là fait deux ans et demi là que ça marche pas, le site de la SQDC. Si le cannabis est un médicament, faudrait peut-être mettre le taux de THC, indiquer le taux de THC précis. Parce que là, quand on met là, des, des taux de THC là, entre 10 et 20, si c'est un médicament, pourrait peut-être être dangereux 20 pour quelqu'un qui est pas habitué à consommer du cannabis. Vous savez c'est quoi le taux de THC sur vos produits dans l'entrepôt? Parce que je pense que quand vous dédoublez vos produits, on trouve un pink couche, puis on trouve un autre pink couche à la page 6 puis un autre à la page 10. Des si on est très attentif, si c'est pour ça, hein, la raison qu'ils sont en double et en triple? C'est parce que le taux de THC est différent, oh! Hein? hein? Entre 12 et 22, Entre 14 et 18? Si vous le savez, qui est entre 14 et 18, puis que l'autre est entre 12 et 22, c'est peut-être parce que vous le savez, le taux de THC qui est exactement. Le cannabis est un médicament. Le cannabis est un médicament. Il faut savoir la force de ce médicament-là. Parce que les gens qui utilisent le médicament, faut qu'ils sachent, s'il est -tu fort ou il est pas fort. Parce qu'en contre-commande, on reçoit ça par la poste. Ou on le reçoit par la livraison express. Et on, on, on, on connaît le taux THC sur place. Non, on ne fera pas tout le temps des vidéos comme ça. Ça prend beaucoup d'énergie. Non, non, non, non. Il n'y aura, aura pas de, de notes de passage. C'est ce pas à cause du BC Sweet Skunk. C'est à cause de pure laine. 5 sur 10. Il est meilleur que ça. Il est meilleur que ça. Okay, il est meilleur. Mais pur laine! C'est quoi tu fais, man? C'est des machines qui m'aient De toute façon, là, je n'ai pas acheté un ok, j'en ai acheté quatre. La machine, là... Elle... C'est pas qu'il n'y a pas. Les quatre il n'avait avait pas. Puis, BBC, je n'ai ai acheté deux. L'autre n'a un, puis lui n'a un. Je sais que le joint n'est pas encore terminé. Mais j'ai quand même fumé la semaine dernière de ce cannabis-là. Il est plus fort que le Platinum Cake. C'est pas la même variété. Euh, Est-ce que c'est à cause du taux de THC? Avec l'expérience, c'est la première fois que je dis ça un peu. Euh, je pense qu'on ne peut pas comparer deux taux de THC de deux variétés différentes, je crois. On le sait que au début de la légalisation, un pink-kush de San Rafael à 20% était beaucoup plus fort qu'un Sensi star de Dubon Select à 27%. Je pense qu'il faut comparer euh, plus la, la, la, du pink-kush avec du pink-kush. Donc, le BC Swiss Kong, est-ce qu'il bosse plus que le Platinum cake parce que c'était du 21 à la place du 15.5? Peut-être mais peut-être que c'est plus la variété elle-même qui fait en sorte que c'est plus fort. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'achète un BC Swiss Kong à 16% et un Platinum Cake à 16%, peut-être que le BC Swiss Kong va quand même être plus fort. Mais je retire mes paroles. Je te enlève et efface les deux dernières minutes que je viens de te faire euh, parce que Platinum Cake le Platinum Cake à 15.5 j'aimais le buzz. Jamais le buzz. Mais ça, ça buzz encore plus. Fait que... Mais c'est peut-être le 21%. Est-ce que je me répète un peu là? Bon, on a trouvé un bout de, de... Platinum Cake, je crois. Donc, euh, on va essayer de faire une petite conclusion là-dessus. BC Swiss Conk, on a parlé du prix, on a parlé des terpènes, des arômes. En <rire> 16, 16 et 21, j'ai eu 20.7. Euh, ça ressemble pas mal à ça, c'est distribué. Le fournisseur, c'est rose science -Vie. Et euh, Ça ressemble pas mal à ça. Désolé de mon attitude, mais je voulais que ça se sache. Je voulais que ça se sache. Euh, je voulais que le message passe. Euh, je pense que tu sais qu'une pochette d'humidité dans le BC Sweet Skunk. Puis il en a pas dans le Platinum Cake. Est-ce que ça va être pareil dans six mois? Non. Non, ils vont s'ajuster, c'est garanti. Ils vont en mettre partout ou ils en mettront pas. Ils peuvent pas faire ça, man. Ils peuvent pas faire ça. C'est quoi? Le Platinum Cake, on le vend plus, puis lui, on le vend pas. On veut le conserver, mais ton ton beau VEDA, il est expiré. Il, il est tout dur, bro. Il est, tout, il est dur, bro. Puis comment tu peux savoir que tu vas vendre plus de Platinum Cake avant même, avant même d'y mettre sur les tablettes? Puis qu'il n'y a, a aucune bonne raison, man. Ça, c'est pourri. C'est pourri. À moins qu'ils voulaient faire ça pour qu'on en parle. Plus qu'on en parle. Pure laine, pur laine, pure laine, pure laine. C'est du marketing gratuit. Hein? On connaît Canara Biotech. Qui font du marketing gratuit. En n'offrant pas de produits tribal au mois d'avril. Et en nous faisant attendre au mois de mai. Mais ils sont où? Il est où, où le tribal? Il est où? Félicitations Canara biotech pour votre super marketing. Super bon, man. Super bon, euh, Super bon, leur marketing. Je trouve ça écœurant, man. C'est écœurant, man. Hey, c'est la grosse panique, man, à SQDC, là. Il est où le tribal? Il est où le tribal? Les employés perdus ben raides. Aucune idée de quoi qu'on parle, le gros. Tribal. C'est une marque que vous avez... Vous avez le gélétomine. Ah, oh, vous voulez le Ah, si, je viens chercher le nouveau produit. T'as aucune idée. Ça veut dire que tu l'as pas. Je suis le premier qui dit ça, Chris. Il est trois heures l'après-midi. pas de moi, je suis pas le premier qui vient te voir pour te demander le nouveau produit, la SQC. Ah oh, non, t'es pas le premier. T'as marre, mec? ça fait cinq minutes, je te parle. T'allumes pas Coralie. tes tu gelé comme une balle, man. Fume pas sur les heures de ton travail, là. Cannabis, man, c'est c'est après le travail, bro. Eh hey non, elle n'était pas gelée, elle n'était pas gelée, elle n'était pas gelée. Elle n'était pas là, par exemple. t'es était lente. C'est pas immense, C'est pas mince. On ne comprends pas, man. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez reçu le nouveau tribal? Est-ce que vous avez reçu le nouveau produit tribal? Canara Biotech. Et j'ai non, pas lui. Non, non. Plus nouveau. Le 28 grammes? Non, non, non, non. Non, non, non, non. Je laisse faire. Je, je suis le premier qui te parle de ça à 3h après-midi. Non, non. C'est-tu moi, man? C'est-tu moi, man? C'est-tu moi qui passe une mauvaise semaine? J'étais correct avec, là, tu sais, je pas. J'sais, es correct là. C'est dans mon char, mais c'est un marque, moi le premier? Non, mais Chris, pourquoi tu me dis gélatomine? Pourquoi tu me parles de Nugs? Pourquoi tu me parles de Orchid, le, le produit CBD, Harmonie? Si je ne suis pas le premier qui cherche le nouveau produit tribal, tu es supposé de me dire Non, monsieur, on l'a pas reçu malheureusement. Vous n'êtes pas le premier qui a aimé ça de l'avoir. Il y a au moins 10 personnes qui me l'ont demandé aujourd'hui. Désolé. Bonne journée. Ou bien, est-ce que vous voulez autre chose? Je ne sais pas, bro. Je sais pas, man. Découragé, man. Découragé. Découragez de la SQDC parce que, le deux ans et demi, la SQDC faisait 0$, ça n'existait pas. Là, plus que ça avance, plus qu'ils font de l'argent. Fait que c'est en croissance. Il y a personne qui s'inquiète. Tu sais, on vous voyez pas le cannabis dans les pochettes. Euh, uh, uh, on a de la paix. Non, tu t'en calisses! Parce que vous faites plus d'argent. Il y a plus de succursales à SQDC qui, qui, qui, qui, qui pop, qui, qui, qui sont construites, qui, qui sont ouvertes. Plus de succursales, plus de revenus, plus de ventes. Donc c'est en croissance, le Hey, quand quand vois l'eau, l'eau qui a créé ça, la SQDC, man. On a créé un avion en plein vol. hey bravo, man. Bravo, man. Comment tu peux te planter? On a volé, on a construit un avion en plein vol. hey bravo, man. Tu donnes ça à n'importe qui, là. hey le gros. Le cannabis illégal. OK, il y a des compagnies qui vont t'appeler, le gros, là. OK, puis... Tu vas acheter le cannabis qui va être checké par Santé Canada. Tout va être étampé, le gros, les étampes, tout, le gros. là On va te mettre deux caisses enregistreuses avec deux caissières. Puis là, vendre le cannabis, le gros. OK? Puis j'espère que tu vas être capable. On a construit un avion en plein bol! Très difficile! Très difficile! Tu veux une médaille? Tu veux une médaille? Non! Non, man! Non, man! Hey, le gars, il a une promotion, il est rendu boss ailleurs pour le gouvernement, man, je ne sais plus où, man, je veux même pas le savoir, man. Man, on voit pas le cannabis, tabarnak, on peut pas le sentir, pourquoi que le reste des États-Unis, le reste du Canada, on peut le voir? Je t'appelle te pas de l'autre bout du monde, à Amsterdam, en Ontario, on peut voir le cannabis, on peut le sentir, man, parce qu'il y a des emplois de plastique avec des trous dedans. Ah si, c'est quoi votre problème, man? Hein? Vous me faites chier, man! Une dernière fois. On a construit un avion en plein vol! Hein, ah, tu, hey, tu vois ça, toi? La SQDC a des problèmes financiers. Faudrait être cave. faudrait être cave en ASTI. Gouvernement le monopole. Le gros. C'est moi qui vends le cannabis au Québec, le gros. Comment tu peux te planter? Comment tu peux te planter? Pis l'autre, man, doit être des bonus. Euh, pff, hey, le gros, le gros, le gros, le gros, le gros. Sativa Indica hybride. Tu rentres à SQDC, tu veux tu un Sativa N'est-ce que on veut les terpènes, man. Les terpènes! Boum! Boum myrcène, Boum terpitolène! Boum Mais, mais, mais c'est quoi ça cariofilène, C'est quoi ça myrcène Mais le monde ne sait même pas c'est quoi Sativa et quoi. qu'on va leur apprendre c'est quoi myrcène, cariofilène, Limonène, Pinène. Limonène, ça va t'activer un petit peu plus. Le myrcène s'il y en a beaucoup, ça t'écrase. S'il y en a pas beaucoup par contre, ça va te lever. T'sais! Terpinolène en général, hein, c'est fruité. Tu lèves dans la tête, réveillé. Cariophyllène, ça l'affecte pas le buzz. Cariophyllène, c'est vraiment un médicament, là. C'est vraiment à l'intérieur, man. Ah oh, Ouais. Tu sais, faut, faut la prendre, man. Sativa, un hybride. Je veux pas savoir comment que la plante elle pousse, le gros. OK? Elle pousse en sativa. Elle pousse en, en indiquant un petit trapu. Non. Non, le buzz, ça veut... Non. Non. Non, ils l'apprennent à l'Université du Cannabis en Colombie-Britannique. Un sativa, ne veut, une plante qui pousse en sativa, ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir un buzz, soi-disant sativa, même si toute la planète Terre a dit ça pendant des années. OK un buzz indica, on parle même. On se comprend. On se comprend. Mais faudrait pas parler de même. Ah, y a un gros buzz indica. Ça veut dire un buzz écrasant. Ouais, ouais c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que si ton plan, c'est un petit trapu, là. Un petit trapu, Qui va être le buzz indica. Pas nécessairement dire ça. Un avion en plein vol. Construire un bateau en pleine mer, en plein océan. Non, non, ça se peut pas. Construire un avion en plein vol, bravo, man. Ah, j'ai fait quelque chose d'impossible, man, avec l'inscu Ça pourrait être encore dix fois plus gros. Ouais, ah, mais oui, man. Ça fait quoi que ça soit 10 fois plus gros là ou que ça soit 10 fois plus gros dans, dans 5 ans? C'est parce que s'ils font plus d'argent là, le gouvernement, ben toi, oui, ça va être plus, tu vas, tu vas être plus allégé là, t'sais? tu sais? Tu vas te faire peut-être enlever un petit peu, peut-être un, un 15$ de moins si tu payes là. Ah, hey, c'est pas vrai ça! Les man. ok? Si tu vends plus, si le gouvernement fait plus d'argent, tu serais supposé avoir plus de services. Plus d'argent dans tes poches, ok? Je le sais que c'est pas nécessairement le cas que l'argent disparaît, hein? Je le sais. Si le gouvernement fait plus d'argent, <coughs> ça veut dire que toi, chaque contribuable, chaque citoyen, chaque personne qui paye des taxes, ça va être plus facile un peu, là. Parce que le gouvernement il fait du cash, man! Tu comprends? Mais non, c'est pas de même que ça marche. C'est en croissance. En croissance. Faut pas précipiter les choses. Bon, C'est pas nouveau, man. Ça existe déjà, là, des magasins de cannabis à, aux États-Unis, à travers le Canada, à Amsterdam, les, des bars, des, des, des cafés, des plein d'affaires, man. Pourquoi on, on fait pas ça tout de suite? Pourquoi t'attends, t'attends, t'attends des années, man? C'est quoi tu fais, man? Si on pourrait ouvrir un bar du cannabis, je me rouvre un bar, je te paye des taxes, man. Je te paye des taxes, je fais rouler l'économie, bro. J'achète du cannabis à SQDC, je la revends dans mon bar. Tu veux un, euh, un pur laine J'achète le pure laine à SQDC, je revends 5$ de plus dans mon bar. Comment, man, let's go. Puis, on veut le voir, man. on veut le voir, on veut le sentir, on veut... On veut quelque chose de mieux, bro! Puis, lâche-moi les pochettes d'Oboveda! On veut ça dans les mains! All right. Je te laisse là là-dessus, je suis brûlé! <rire> brûlé ben, Je travaille beaucoup C'est en ci c'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos. Et puis, il euh, fallait que je fasse là, le pur laine de BC Sweetscon. Euh, j'avais pas le choix, ça faisait quelques jours que j'avais fait la story sur Instagram. Donne un pouce! Écris un commentaire! Abonne-toi! Abonne-toi sur mon Instagram, s'il te plaît. Euh, tu n'es pas abonné encore. Mais moi ça tu t'abonnes. J'adore ça, ma story. Euh, 370 personnes. Là, je veux plus de 400 personnes qui regardent ma story. Là, tu comprends-tu? C'est toi qui choisis la prochaine vidéo. Tu me suis? Sois attentif. On peut le savoir sur Instagram. Les cannabis que j'ai fait pousser, le curing est terminé. Donc, on va bientôt essayer le cannabis de Weedman dans les reviews. Donc, je vais faire des critiques de mon propre cannabis au mois de mai. Euh, prochaine vidéo de cannabis va être le couche couche que j'ai fait pousser. À la prochaine.